Je n'ai aucun niveau d'expertise... J'ai pas de diplôme, je n'ai aucun niveau d'expertise dans l'intégralité des sujets que j'aborde. Je ne me dédouane pas c'est un fait. Nécessairement je reste très en surface puisque je ne fais que présenter des sources à aller creuser. Mais alors après le niveau d'exactitude notamment sur la vie des auteurs dont je parle. Les descriptions factuelles. C'est très limité. 95% des sources sont de niveau Wikipédia. Pour le prisme, la vision du monde, le regard sur les choses que j'essaie d'exprimer, c'est suffisant. Tout de même, je vous redirige vers une vidéo de Pavalek, qui a clairement exprimé mon propos, tout ce que je dis est trouvable en une recherche Google, et je répète 95% des sources sont de niveau Wikipédia. Si j'ai pas mis en description un sujet qui t'intéresse, je me ferai un plaisir de répondre aux commentaires. Mais c'est que des conseils comme un ami peut te parler de sa passion. Je vous rappelle c'est pas hors drama, c'est contre vlog. C'est pas pour autant que je fais mieux.